L'anorexie, tu prétends connaître les troubles alimentaires Tu me dirais oui, parce que tu en as déjà vaguement entendu parler. Mais à mon avis, tu ne sais pas réellement ce que c'est. Non, tu ne sais pas ce que c'est que de penser constamment ce que l'on va manger à chaque repas, que de compter chacune de ses calories pour être la plus proche de zéro, de se priver de manger, d'avoir faim, de jeûner pendant plusieurs jours, puis de craquer, puis de se faire vomir à chaque excès, puis s'enfoncer une lame, une lame de rasoir dans la peau, quand on a honte de soi, tu ne sais sûrement pas non plus ce que c'est de, se... de supporter le regard des autres sur son corps, les remarques. Tu ne sais pas ce que c'est de souffrir chaque jour, ainsi, et chaque nuit. Se peser cinq fois par jour, être heureuse au moindre gramme perdu, se couper la peau au moindre gramme pris, se déchaîner au sport pour brûler des calvrées, même pas avaler, devoir se confronter à son reflet dans le miroir, voir les énormes bourrelets déborder de partout. Tu ne dois pas savoir ce que c'est, mais ce n'est pas grave, parce que tout ça, c'est dans ma tête. Tu vois ce sourire sur mon visage, celui qui se dessine sur mes lèvres Eh bien, il est faux. Mais n'y pense pas. Malgré tout, reste avec moi, Anna. J'ai besoin de toi. Tu vas me sauver de toutes ces graisses. Bah, je, je me reconnais vachement dans ce texte, enfin, de comment j'étais. Enfin, je me suis fait... Il y a encore un an, bah, je... Enfin, je, bou je bourrais mon sac de tellement de choses bien lourdes, genre je mettais des poids, je mettais des manuels, j'en avais pas besoin pour aller en cours, je courais dans les escaliers, je me réveillais tout le matin rien que pour faire des exercices, j'allais me peser avant, après les repas, j'évitais d'être invitée, je pensais aux autres repas, je pensais... Je pense, je pense. À chaque fois que j'avais un temps pour moi, je le passais pas pour faire, pour dessiner ou lire. Je le, je le passais en train de calculer les calories que je pouvais perdre, les calories, enfin, faire tout pour euh, tout pour perdre du poids. À chaque gramme, chaque kilo que je voyais perdre, bah, je, ça me ça ça me, ça me rendait heureuse, même si au fond, bah, ça apporte rien. Mais pour moi, c'était tellement, c'était tout. Je, à la finale, on a pu que m'hospitaliser. Tellement que j'étais enfouie dans cette maladie, j'ai dû y rester pendant six mois, Ouf, où j'ai dû être sous nutrition parce que je ne voulais pas manger. J'avais beau être séparée de ma famille, euh, de plus pouvoir faire ma passion, euh, de plus pouvoir dessiner, de plus pouvoir aller au lycée. Et euh, bah, ça m'a simplement pourri une année, et rien que d'autre. Et ben, aujourd'hui, quand j'y repense, bah, je me dis que j'ai réussi à en sortir, mais. Rien hein, que de, de me souvenir, ça me fait mal, quoi. Je me dis comment j'ai pu gâcher, pourquoi j'ai pu gâcher une partie de ma vie alors que la vie c'est si beau, c'est fait, fait de surprises, de joie, de, de gourmandise. Et je me privais de tout ça, je m'enfermais. Et dans le texte, elle, elle dit, euh, vous prétendez savoir ce que c'est l'anorexie euh, parce que vous en avez vaguement entendu parler, mais en fait, vous ne savez pas réellement ce que c'est. Mais... Bah non, tout le monde croit que c'est les mannequins, tout ça, pour prendre un petit peu de poids pour être belle. Euh... Mais au fond, c'est un réel mal-être, c'est pas qu'on veut perdre du poids, c'est que ça... ça nous dégoûte de manger, on se dit qu'on ne mérite pas de manger, on est tellement nuls pour manger, pourquoi on mériterait d'avoir du plaisir à manger alors qu'on nous-mêmes, on est nuls On ne sert à rien. Alors pourquoi manger Pourquoi pas partir, tout simplement Maintenant, ça va nettement mieux. J'en avais marre de... de passer mon temps à penser aux calories, à pas pouvoir me reposer. À aller tout le temps chez le médecin parce que j'avais tellement que j'avais un poids bas, fallait que chaque semaine, il fallait que j'y aille pour être sûre que je n'avais pas perdu un gramme. J'en avais marre, je voulais simplement profiter de la vie. Du coup, je me suis dit, Jessica, arrête de te peser, arrête de penser à tout, lâche-toi et vis. Et euh, quand j'ai dit ça à ma mère, bah, elle n'y croyait pas. Et même les médecins aujourd'hui me disent, mais Jessica, je ne comprends pas comment tu t'en es sortie, tu es, es une exception, tu es, es, es incroyable. Et ça me fait du bien d'entendre ça, de savoir que je suis unique et de savoir qu'il n'y en a pas deux comme moi. Euh, enfin voilà. Aujourd'hui je me sens bien, j'ai des amis, je m'en suis fait de nouveau et euh, je, je vis quoi.